Bonjour, Donc, euh, je vais vous parler de CSS et cette présentation est principalement axée sur du live code où je vais essayer de faire une horloge avec du live coding en CSS. Euh, moi je vais juste vous demander trois euh, secondes d'attention et quand je vous dire une horloge, essayez de réfléchir à quel mot ça vous fait penser dans la tête. Et euh, quand je le fais avec moi en fait, ça me fait penser à mécanique, précision, un truc un peu froid. Et en fait, quand je pense à CSS, ça me fait plus penser à Chaotique. Et je trouve que les deux, c'est assez amusant de les mélanger ensemble. C'est un peu pourquoi j'ai fait ça. Au passage, autre astuce pour mettre du chaos, vous mettez des emojis dans vos titres et selon les affichages, ça s'affiche, ça s'affiche pas, ça s'affiche différemment. Là aussi, c'est une bonne source d'entropie, je trouve. Aujourd'hui. Avant de commencer, rapidement, un petit point sur ma bio. Hein, ce n'est pas ce qui est très intéressant, mais ça fait une petite vingtaine d'années que je bosse et que je fais du back-end et du front-end. Et dans ma petite partie front-end, j'ai une petite partie CSS, donc ça fait très longtemps que je fais un tout petit peu de CSS. Et du coup, je ne suis pas du tout expert. Par contre, c'est une technologie que j'ai appris à, on va dire, digérer et accepter. Je bosse à Toulouse, dans une super équipe, à Monkey Patch, c'est cool. Surtout, ce slide, il est là pour vous dire que je ne suis pas un designer, et on peut faire du CSS et aimer le CSS sans être un designer. Vous avez donc remarqué que je me permets même, puisque je ne suis pas un designer, d'utiliser la fonte Comics Sans MS. Et comme j'ai peur de rien, je peux même mettre du Blink. Ok Il y a... Deux ans, j'ai eu euh, l'honneur de faire un talk qui s'appelait « CSS is a sum ». J'ai un peu poussé à fond mon syndrome de l'imposteur CSS. Et je vais reprendre un petit peu la suite de ce talk-là. C'est pas grave si vous ne l'avez pas vu, hein. je ne vous inquiète pas. Euh, je cite un article qui est coécrit par Tim Berners-Lee, qui parle de la règle de la moindre puissance. En fait, euh, ce que ça dit, en gros, c'est quand vous avez une feature à développer, vous avez de langages possibles ou plusieurs, choisissez plutôt le langage le plus simple. Moi, je vais vous faire ça rapide. Si vous, faites, vous avez une feature à développer, vous pouvez le faire en JS ou en CSS, faites du CSS. Euh, je parlais des sélecteurs, des unités. Je vous recommande de relire régulièrement ces pages-là. Vous allez voir qu'il y a des trucs que vous allez oublier. Vous allez dire « Ah ouais, il y a ça, ça ne sert à rien, mais ah, j'ai oublié que ça existait. » Mais des fois, on trouve sur plein de choses intéressantes qui sont utiles. J'expliquais qu'il ne fallait pas trop avoir d'adhérence sur les préprocesseurs, SAS, etc., Bon, je ne vais pas rentrer dans des débats là-dessus aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le sujet, mais c'est sûr qu'essayez euh, d'utiliser au maximum CSS et quand vous en avez besoin, utilisez ces pré-processeurs. Utilisez aussi les post-processeurs, c'est super cool. Ça peut faire plein de choses. Euh, je parlais aussi de Flexbox et de CSS Grid très rapidement. C'est vraiment quelque chose qui change notre façon de faire des layouts aujourd'hui dans les applications, de faire du CSS, vraiment. Donc apprenez-les. Par contre, pour faire une horloge, finalement, ce n'est pas très adapté, donc aujourd'hui, vous en verrez pas vraiment. Je parlais des pseudo-éléments, on en verra. Je parlais aussi... Ne pas cliquer sur les liens. Oups. Allez, on va refaire ça vite fait. Alors, je parlais aussi des pseudo-classes, et notamment la combinaison des pseudo-classes et des pseudo-éléments, ça permettait de faire un truc qu'on appelle le checkbox hack. Si vous voulez, c'est très puissant, très intéressant, très sympa, attention évidemment à l'accessibilité avec ce genre de choses. En conclusion, je disais qu'il fallait traiter le CSS comme du code et au moins faire autant d'efforts sur la qualité de notre CSS par rapport à la qualité de notre code. Bon, voilà. Pour ceux qui veulent voir, il y a la version la plus complète, c'est celle que j'ai fait au DevFest à Toulouse. Et il y a un blog qui expliquait comment je faisais du live code dans mes slides sans utiliser de JavaScript. Ce qui était plus un exercice pour le fun qu'autre chose. Maintenant, à faire du live code. Donc, Vous allez voir tout ce que je vais vous coder. Je l'ai mis déjà dans les slides, donc vous pouvez récupérer, voir, analyser. Et... Bon. Je vous garantis pas que je fais exactement la même chose. Et à chaque fois, je vais vous mettre le bloc de code et l'équivalent à droite. Et on va commencer par faire un cadre et une horloge, en général, c'est circulaire. Euh, donc je travaille ici, donc si vous ne voyez pas, il faut me dire, hein, les... si c'est assez gros, c'est bon. Okay. Donc rapidement, j'ai une page HTML toute simple, euh, j'ai un peu de JavaScript, on verra plus tard du CSS et un fond pour rendre ça un peu sympatoche. Et avant de commencer, euh, je me suis juste permis d'utiliser cette balise ici, Time. Ça existe dans le HTML. Alors je fais ça parce que utiliser du HTML sémantique, c'est vachement bien pour vos browsers, aussi pour l'accessibilité. Et que malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas être terrible en termes d'accessibilité. Voilà, désolé. J'ai oublié de faire des choix. Donc cette balise time existe et elle est utilisable, ça se comporte comme un span, mais ça permet de définir des blazers, très bien. Alors, on va commencer doucement, je vais vous mettre du texte bidon et un bloc, on va mettre un F, très bien, qui s'appellera clock. Hop. Euh, du coup, je vous présente rapide le CSS, hop, il est où Bigre pas très grave. Excusez-moi. Voilà. Donc le CSS, c'est un truc très compliqué. Pour l'instant, c'est juste dans mon body. Là, j'ai dit qu'il pouvait toute la page. Et surtout, j'ai mis, tu centre Tu mets tout ton truc au centre, parce que c'est cool. On peut faire ça avec Flexbox. J'ai aussi une couleur, une espèce de bleu turquoise. Je ne sais pas trop ce comment ça rend. Là. Euh, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que ma clock. hop. Je vais d'abord commencer, pour faire un cercle, il faut commencer à faire un carré. Donc on va définir un width, ça peut paraître bizarre, hein et un height. Alors, ça a un peu décalé mon truc, mais on ne le voit pas trop. La première chose que je vais faire, c'est rajouter un petit background color, on va mettre du blanc. Bon, c'est pas forcément très visible, mais on va surtout rendre ça visible avec une belle bordure, une belle grosse bordure solide, donc ce sera un trait droit, et je vais lui mettre la current color. Voilà, donc là on voit mon, on voit bien mon, mon carré. Euh, je fais ça pour plusieurs raisons, déjà. Euh, la première chose, c'est que vous voyez que la taille de 1EM, d'accord, je l'ai utilisé en width et en 8. c'est une petite astuce qu'on peut utiliser. Euh, cette taille-là, en fait, elle correspond à la taille de la font size. D'accord Donc là, on voit bien que le si on prend toute la hauteur, ça correspond à peu près à ça, d'accord C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de texte qui était juste pour vous montrer que c'était un EM. Maintenant, on peut s'en passer. Euh, autre chose. Voilà. Pourquoi j'ai mis un EM En fait, c'est une astuce, petit tricks qui me permet, en fait, de modifier une seule propriété, la font-size, et ça va automatiquement changer les deux valeurs. C'est faisable, parce qu'évidemment, je ne vais pas écrire du texte directement dans ce composant. C'est un petit trick pour faire une variable, avant qu'on en ait, de type longueur. On peut utiliser aussi une variable qui s'appelle « currentColor ». Donc là, c'est une variable pour les couleurs, qui va correspondre à la couleur, l'attribut color, la valeur courante. C'est, je rappelle, en CSS, une propriété qui est héritée, ou cascadée, d'accord je d'utiliser un vocabulaire des fois un peu plus de code que le CSS, volontairement pour vous montrer que qu'on pourrait aussi le traiter comme ça. Donc « current color », ça correspond à la couleur de mon texte qui est hérité, qui est là. D'accord Très bien. Euh, là, je vais vous faire un petit truc, c'est pas du tout nécessaire, c'est juste une question de, de... Moi, je trouve que c'est plus agréable, on va dire. Euh, en fait, la taille de mon contenu blanc, ici, ça fait 1EM, et en fait, quand on se fait des positionnements, qu'on regarde les marges et tout tout ça, je trouve que c'est plus simple d'inclure dans le calcul de la taille de mon composant le, le, les bordures dedans. D'accord Par défaut, ce n'est pas inclus. D'accord Donc pour ça, il y a une propriété, box sizing. Et en fait, soit pour calculer la taille de ma box, je prends le contenu, soit j'inclus aussi la bordure. Et si je fais ça, ben j'ai un EM, mais avec une grosse bordure de 1,5 EM. Donc ça prend tout le truc. Bien. Je vais réduire ma bordure et je vais zoomer parce que c'est cool, le HTML, on peut zoomer. Et maintenant, on va passer au coin arrondi, à border radius qui vont me permettre de faire un cercle. Je pense que la plupart des gens ont déjà vu ça. Hein. On commence doucement. Donc, si je mets 20%, hop, voilà, je sauve. Ça va effectivement m'arrondir mes coins et puis. Si je mets 40, ça va être presque un cercle. Et puis si je mets 50, ça va se rejoindre ici, au centre. Ok Alors évidemment, ça marche parce que c'est un carré, parce que sinon, ça fait une ellipse. Voilà. Donc jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, on va faire un peu de style. Alors c'est très subjectif. Et je vais utiliser une propriété pour faire une ombre portée. Donc ça, c'est Box Shadow. Oula donc pour faire une ombre portée, je vais lui donner une valeur, 0,5EM. C'est un décalage sur les X, la même valeur, décalage sur les Y. Et je vais lui donner ma couleur RGBA, A pour le channel alpha, la semi-transparence. Je vais lui dire que c'est un, un gris, un semi-transparent. Et donc là, j'ai une ombre portée qui n'est pas très jolie. En général, quand on fait des ombres portées, on va utiliser un troisième paramètre dans mon box Shadow qui s'appelle le « flou » ou le « blur », et donc là, ça va me flouter, effectivement, cette ombre portée. Ça, ça donne la sensation que euh, ma, mon cadran, en fait, il sort un peu de la page. C'est ce qui est utilisé dans les cartes de matériel, ce genre de choses. Pourquoi je vous montre ça Parce que moi, j'aime bien cette propriété Box Shadow, parce qu'elle permet de faire des petits trucs et astuces. Euh, en fait, c'est une propriété qu'on peut, on peut empiler les, les, euh, les ombrages. D'accord On peut mettre des virgules et plusieurs choses. Et je vous en montre une où en fait, je ne vais pas mettre d'offset sur les X et les Y, pas mettre de blur, et je vais mettre juste une valeur ici, et puis je vais mettre un truc bien flashy, purple. Je sais ça se voit bien, et donc ça m'a fait une bordure extérieure. Cette quatrième valeur là, c'est ce qu'on appelle le spread, l'étalement, je ne sais pas trop comment on dirait en français. Bon voilà, donc, on peut rajouter, on va dire, comme ça, plusieurs bordures. On peut aussi les mettre à l'intérieur. Hop Là, j'ai mis mon cercle violet à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire pour la suite, c'est que je vais le mettre blanc à l'intérieur. Vous allez me dire, c'est débile de mettre un cercle blanc, parce que j'ai déjà un fond blanc. Mais, on va s'amuser, on va mettre une ombre portée à l'intérieur. Hop. Et du coup, là, on voit bien que j'ai mon cadran qui est picolore, c'est un choix de style, hein. ça n'apporte rien de particulier. Et j'ai fait un ombrage dessus, c'est comme si j'avais un cadran qui avait une certaine épaisseur. Rien de très compliqué là-dedans. Et donc on peut les stacker, en mettre plein. Alors là j'en mets un autre parce que c'est pas très bien visible en bas là. Alors j'en mets un autre un peu bourrin là. Hop, Avec un énorme blur là. Hop, Et du coup je vais juste réduire un peu le alpha là. Pour faire ça. D'accord Je vais diminuer un peu ma... ma bordure. Voilà. Donc là ça y est j'ai fait mon cadre. Super. Étape suivante. Euh, dans les slides, vous retrouverez les liens en général sur les specs où euh, des fois je rappelle des trucs et astuces si j'en ai pas parlé. Des fois il y a des articles et tout. Je vous laisserai regarder. Deuxième étape, on va faire une aiguille. Dans les slides aussi, dans mon code, entre chaque étape, j'ai mis tout le contenu et j'ai mis une petite bordure verte pour euh, ce que j'ajoute. Donc l'objectif, une aiguille. Très bien, super. Oui, du coup ça scroll hein, dans les slides pour hein, ceux qui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Ici, on va utiliser les pseudo-éléments. Je vous ai dit que j'en parlerais. Un pseudo-élément, c'est par exemple, « before » ou « after ». Il y en a d'autres qui existent, « first line »,« first letter ». Mais c'est souvent « before » et « after » qu'on va utiliser pour mon besoin, c'est-à-dire rajouter du contenu purement euh, visuel. Euh, voilà. On met « deux points »,« deux points ». Alors là, ça ne fait pas grand-chose pour l'instant, mais si je lui dis « si tu as un contenu content, je vais lui mettre A, ben, ça m'a rajouté quelque chose. Ça m'a rajouté un petit bloc ici, vous voyez, avec du texte. Si j'enlève ce contenu, j'ai un petit bloc qui a qui est trop petit, enfin qui a, qui a une largeur de zéro, je crois. Euh, du coup, on ne le voit pas, mais il existe. Si j'enlève cet attribut content, j'ai plus le bloc. D'accord On retrouve souvent ces contents vides et on va rajouter des éléments. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une taille. Width. Ok. Euh... Je vais lui donner un 8. Alors, je vous rappelle, euh, mon, ma, mon élément, ma, ma clock, elle fait 1 em de hauteur. Hein. Donc là, ça fait comme si c'était euh, euh, 2%. Non Oui, c'est ça, 2%, et là, 40%. Et un background color, là aussi, je suis pas inspiré, current color, et donc j'ai toujours rien qui s'affiche, ça, ça commence à mal se passer, c'est contrôlé, ça, je vous rappelle. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que mon élément, c'est pas un bloc, c'est pas une boîte, d'accord Pour le faire, en fait, il faut lui dire que le display, c'est bloc, c'est à nous faire une boîte, une grosse boîte ici, verticale. Super. Donc maintenant, il faut le positionner au centre. C'est un bon point de départ, ça. Comment on fait pour mettre ça au centre et eh ben, en fait, je vais utiliser le mécanisme de positionnement absolu. Ça va me permettre de le positionner par rapport à une référence, euh, par rapport au bord en haut, à droite ou à gauche, etc. Donc, on a la propriété position absolue. C'est important, quand on fait des, des positionnements absolus, de lui positionner une référence. Et qu'on fait en mettant la position relative du, du parent. D'accord Donc je vais me positionner par rapport à ce bloc clock. Du coup, là, c'est facile, top, 50% pour être au centre. Et à left, 50%. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas top en fait. Si je grossis un peu mon aiguille. Vous voyez que bah, c'est le coin en haut à gauche qui est positionné au centre de mon horloge et ce n'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux, c'est le centre ici. Et donc pour faire ça, je suis obligé de faire un calcul. Et ça tombe bien parce qu'en CSS, il y a une super fonction qui s'appelle calque. Donc là, je vais en retirer la moitié de ma largeur et ça va bien se positionner. Je précise pour ceux qui vont peut-être essayer ce calque et avoir des soucis, si vous ne mettez pas les espaces autour de vos opérations, là, D'accord Et eh ben, ça va pas marcher. En fait, ce n'est pas du CSS valide, et du coup, la propriété s'est annulée, du coup, voilà. Donc, c'est le genre de petit piège qui fait un peu mal au début. C'est pour ça qu'il faut toujours le faire très progressivement. Je vais volontairement gagner un peu de temps, parce que je vais vous faire des choses que vous connaissez déjà. Euh, je vais mettre des borders radius pour faire une petite pointe un peu sympa, et puis un box shadow et tout, pour mon aiguille. D'accord donc dans les borders radius on peut mettre aussi deux valeurs en fait. Pour le coin en haut à gauche, il y a une partie qui concerne la partie à gauche et la partie en haut. D'accord? Donc si on change par exemple hop, vous voyez ça fait ça. Fait ça. Bon, là j'ai mis les valeurs pour, pour rendre ça raisonnablement joli. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une taille bien. Et là vous voyez qu'il y a un problème qui est pas marrant, c'est quand je modifie ma taille, et ben je suis obligé de faire deux modifications. Et ça, quand on fait du code, on n'est pas content. Parce que ça, ça fait des bugs quand on fait du code. Alors... Bon. Voilà. Donc, on va trouver une solution pour faire ça. Mais on va le faire dans la prochaine étape. Hop. Donc, on a fait cette étape-là. Super. Il y a un article ici qui, a, qui date un peu, mais qui montre beaucoup de possibilités de ce qu'on peut faire avec ces, ces fameux pseudo-éléments. D'accord Et typiquement, les pseudo-éléments, comme ça, qui vont rajouter du contenu visuel, c'est toujours du positionnement absolu, et on retrouve toujours un peu ce même pattern. D'accord Bon, maintenant, la rotation. Bon, on va faire tourner mon aiguille. Alors là, en CSS, on a les propriétés de transformation, dans lesquelles on a une rotation, et on va faire 42 degrés. Et voilà. D'ailleurs, et ça passe pas exactement comme je voudrais. Je vais vous montrer. Donc, vous avez vu que ça fait une rotation, mais en fait, ça ne va pas tourner à partir de mon centre de mon horloge. Si je fais ça, vous voyez que ça tourne par rapport au centre de mon bloc. Ça ne va pas du tout. OK Et donc, pour faire ça, en fait, il y a toujours une autre propriété qui s'appelle Transform origin qui permet de positionner le, le, le point qui va servir pour cette rotation. Donc, top, center, hop, et là, tout se passe bien. Du coup, si je modifie, hein, euh, hop, Mets mon curseur 400. Voilà, paf. Bon. bon, je suis pas très inspiré là, sur les valeurs. Voilà. Donc tout va bien. Cool. Euh, maintenant, on va s'occuper un petit peu des petits problèmes qu'on avait là avec ce calcul. Euh, ici, on a un width fait un 8, et je vais pour faire ça, je vais les transformer en variables. On peut faire des variables en CSS. On parle aussi de custom properties. Comment ça marche Ça commence par tiret-tiret. En fait, quand ça commence par un seul tiret, -tire, c'est des préfixes, des vendeurs préfixes. Tiret-tiret, c'est des variables. Donc je définis une variable, comme ça, et du coup, j'ai besoin d'utiliser sa valeur. Et bien, il y a une fonction qui s'appelle var, et on lui passe le nom. C'est assez intuitif. D'accord Donc tout ça pour utiliser mon width dans mon calque, ici. D'accord il va falloir que je divise par deux. Il y a les mêmes procédences des opérateurs. Du coup, si je modifie ma taille, ça fonctionne. Une seule modification. Super. C'est du refactoring de code classique qu'on fait. On va utiliser aussi ici une variable. Hop. Euh, angle. Pas très inspiré comme nom. Okay. Et on va faire un calcul pour déterminer cette valeur-là. D'accord Moi, je n'ai pas envie de m'amuser à, à manipuler des degrés, des choses comme ça, euh, tout le temps. Donc, qu'est-ce que je fais Je fais un calcul. Disons que je travaille pour les minutes. En fait, 360 degrés, ça va correspondre à 60 minutes. Donc, 360 degrés, je préfère utiliser un turn. C'est pareil, ça évite de se planter. Normalement, on ne se plante pas, mais on ne sait jamais, les lendemains de soirée, ça peut arriver. On divise par le nombre, 60, et on multiplie par la valeur qu'on veut, 42 minutes. Bon, ça ne s'affiche pas là où on veut. C'est très simple, de toute façon, vous avez vu tout à l'heure que, à la valeur 0, ça pointait vers le bas. Or, nous, on veut que ça pointe vers le haut. Deux possibilités. Il y en a une qui est triviale. Enfin, les deux sont triviales, en fait. Plus un, un demi-turn. Hop, Ça marche. Et l'autre possibilité, elle consisterait, je ne vais pas vous la faire, à prendre l'élément par an, ma clock, et lui faire un demi-tour, rotate, un demi-turn. Ça marcherait très bien. Alors je ne la fais pas parce que, on ferait aussi tourner le box shadow, donc il faudrait mettre des moins partout. Enfin bon, bref. Trop long. Voilà. Donc voilà, donc on commence à avoir un truc un peu sympa pour faire une horloge. Euh, ces fameuses custom properties ou variables, c'est super puissant. C'est. Moi, je dis que c'est hérité, mais en fait, c'est cascadé aussi. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec vos pré D'accord Donc, pour moi, c'est plus puissant que les variables qu'on va utiliser avec du SAS euh, ou autre. C'est aussi indispensable, on va dire, très utile, mais carrément indispensable, quand vous faites des web components et que vous voulez isoler votre style, ce qui est en général une bonne idée, vous faites du Shadow DOM, mais vous voulez quand même qu'on peut changer la couleur ou deux, trois trucs. Et bien, c'est une façon, parce que comme ça va bien se cascader, ces valeurs-là vont se cascader. C'est une façon d'utiliser, euh, de paramétrer des Web Components. C'est quelque chose qui, est, qui, je ne sais pas si vous en faites aujourd'hui, mais qui va devenir important par la suite. Bon, j'ai parlé du l'unité Maintenant, on va faire heure et minute. Là, vous imaginez que ce pas très compliqué, parce qu'en fait, on va utiliser le after. Et en fait, tout le code est en commun, sauf ses paramètres. C'est un peu comme si j'extrayais une fonction de votre code et que j'ai des paramètres. Hop, donc point clock before ces paramètres là et on va s'amuser à les modifier bien évidemment. After première chose en bas je vais mettre l'aiguille des minutes. Euh, du coup je vais lui donner une couleur ouais. et ici je vais aussi lui donner une couleur allez y euh, bon. Dans mon bifort je vais mettre l'aiguille des heures. Donc, Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 12, parce qu'il faut 12 heures pour faire le tour d'un cadran. Et on va faire x5. Et après, on va faire joujou un peu avec les tailles. Donc déjà, je vais pas mal réduire. Ouais, C'est pas mal, ça. On va même aller là. Et je vais la grossir. Voilà, une belle aiguille. Et pour effectivement mes minutes, je vais réduire un peu la taille. Et voilà. Et ce que je vais faire, évidemment, c'est qu'ici, je vais utiliser une variable hour. Et ici, je vais utiliser la variable des minutes. Et on va faire un petit peu de javascript. Alors, je vous rassure, il est déjà écrit. Ça va être facile pour tout le monde, surtout pour moi. Euh, J'ai une super fonction qui va me retourner heure, minute, seconde, l'heure courante. On pourrait positionner une heure fixe hein, si on veut. Hein. C'est juste que c'est marrant d'afficher l'heure courante. J'ai une fonction ici qui va prendre un élément HTML et qui va setter les propriétés. Donc on peut setter les propriétés, les CSS variables, avec du JavaScript. Attention, la valeur ici, c'est une string. Bon, ça marcherait parce que JavaScript, il arrive à se bricoler. Euh, c'est conversion de type. Euh, c'est ce qui nous amuse souvent, d'ailleurs. Et du coup, je peux appeler cette méthode, à, tout simplement. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me positionner dans mon bloc, ici. Donc carrément dans mon body, mon heure courante. Et chaque fois que je refresh, ça va changer euh, mes secondes. Comme je n'ai pas envie de refresher à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que toutes les secondes, j'appelle cette méthode et ça me fait bouger le truc. C'est pour ça que ça, ça clignote des couleurs. Au passage, je la mets sur body, alors que je l'utilise tout en bas dans mes, mes, mes pseudo-éléments de ma cloque. D'accord Donc, je vous ai dit que la propriété, elle se cascade. Voilà. Tout simple. Là, on est pas mal, quoi. Mais maintenant, on va s'occuper de l'aiguille des secondes, la trotteuse. Alors là, bah, évidemment, on arrive à des limitations, puisqu'on ne peut avoir qu'un seul before et qu'un seul after par élément. Donc, il va falloir trouver une solution. Et la solution, elle est très simple. Hop Là, voilà. ça va être de rajouter ici trois éléments. Alors je vais faire un truc qui s'appelle du Emmet, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. On peut écrire des choses qui ressemblent à des sélecteurs CSS, mettre des multipliés par trois et l'étendre. Donc c'est cool. Et là, je vais lui dire que celle-ci, c'est la hour and l'aiguille des heures, minute and. Je ne sais pas si on dit vraiment comme ça en anglais. Ce pas très grave. Euh, voilà, et du coup, je vais revenir sur mon code pour faire mon refactoring. Non, c'est du CSS que je veux. Donc là, ce code-là, il va s'appliquer sur toutes mes aiguilles. Ce code-là, il va s'appliquer sur l'aiguille des heures. Donc, je dis que c'est l'aiguille et en plus que c'est our hand. Voilà. Ce code-là, il s'applique sur les minutes. Décidément du mal avec minute and voilà. Et ça va pas être très compliqué pour les secondes. Second hand. Je coule, je vais réutiliser ma couleur de base. Je vais lui dire que c'est les secondes. Hop. Et puis je vais faire joujou pour réduire un peu la taille et grandir un peu le... mon aiguille. Ok? Au passage, vous voyez que ça marche tout seul, et je ne voulais pas préciser, mais dans la mesure du possible, essayez d'éviter d'amuser avec les Z-index, ce n'est pas la peine si vous mettez les éléments dans le bon ordre. Là, vous voyez bien que mon aiguille des secondes est au-dessus de celle des minutes, qui est au-dessus de celle des heures. D'accord Super Bon, bah il manque plus grand-chose là pour faire les choses bien. Euh... Ah oui, il faut que je vous montre ça. En fait, j'ai mis un box shadow, je vais vous le montrer, là, sur mes aiguilles, j'ai un peu triché, j'ai pas mis d'offset x et y sur l'axe des x et y parce qu'en fait, bah, quand je fais ma rotation, il faudrait que, pour garder les règles de la lumière, on va dire, il faudrait que je fasse tourner aussi ces rotations. En fait, c'est tout à fait réalisable, il faut juste faire des calculs à partir de l'angle et des fonctions trigonométriques. Et là, c'est là où on peut rire. Donc je l'ai pas fait parce que c'était trop facile et intuitif. Donc il y a deux possibilités. Soit on utilise les fonctions CSS trigonométriques, ça a été acté, euh, elles vont arriver, mais on ne sait pas quand. Voilà. Soit on fait un préprocesseur, mais on, on est un peu bloqué si on veut faire du dynamique. Soit on fait du JavaScript. Soit, en fait, on a des séries, de Taylor-MacLaurin, qui convergent vers des fonctions. C'est des séries polynomiales. Il y a juste à s'amuser avec des polynômes pour évaluer euh, notre. Euh, tout simplement nos angles, nos cosinus et sinus. Il y a quelqu'un qui s'est à faire. Je ai mis un lien sur le GIST. C'est tout à fait inutile, mais c'est sympa de le savoir. On va faire une animation. Donc là, mon objectif, c'est de faire tourner toutes les aiguilles. Au lieu de que ce soit saccadé, je veux que ce soit fluide. D'accord Normalement, quand on pense CSS, on se dit, c'est facile. Euh, on va faire une transition et on va lui dire que ça, comme l'angle bouge à chaque fois, paf, ça va marcher tout seul comme un grand. Ça pose des petits problèmes, de façon générale. Et moi, ce que j'ai décidé, c'est d'utiliser une astuce beaucoup plus smart. Et je vais tout supprimer, parce que c'était cool. Je vais utiliser une animation. Alors, animation, transition, ça peut ressembler, en fait, mais il y a des choses en commun, mais c'est un petit peu différent. Est-ce que c'est moi qui fais le bruit tout bizarre, là Désolé pour le micro. Alors, ce que je vais aussi faire c'est que je vais m'occuper que des secondes. Non. Ok. Bon. Alors, les secondes. Euh, première chose, je vais faire une animation qui va faire un, un tour d'aiguille. D'accord Pour faire une animation, on peut définir des keyframes. On lui donne un nom. Rotate Pin. On lui donne une position de départ, from. Au départ, je vais faire une transformation de rotation d'un demi-tour, pour que ce soit vers le haut. Okay à l'arrivée, donc tout, on peut définir toutes les étapes intermédiaires aussi. Ça va être un tour et demi. D'accord Sera fait un tour, complètement. Et du coup, je vais juste lui dire mon animation, rotate pin, tu vas me la faire 4 secondes. Et ça marche. Pas terrible, mais ça marche un peu. En plus, ça revient dans une position initiale qui n'est pas terrible. Donc, la première solution, déjà, c'est de dire tu tournes de façon infinie. Super. Et deuxième chose qui ne se passe pas, c'est que la vitesse de rotation, elle n'est pas constante. En fait, elle, elle accélère, et puis après, elle ralentit. Donc, ça, c'est parce que, en fait, toutes les valeurs qui sont entre 1,5 turn et 1,5 turn sont interpolées avec une fonction qui, par défaut, n'est pas linéaire. Et je vais vous la faire rapidement. Linéaire, on peut l'utiliser, cette fonction linéaire, et ça a beaucoup mieux marché pour faire ce que je veux. Donc là, on commence à être smart. Là, on va commencer à être encore plus smart, c'est qu'on va définir cette valeur, 4 secondes, comme étant une période de rotation. Et on va dire que bah, mon aiguille des secondes, sa période, c'est une minute. Elle met une minute pour faire le tour. Malheureusement, on n'a pas accès à la propriété à l'unité minute. On est obligé de mettre des secondes. Donc, c'est pas grave, 60 secondes. Pour mon aiguille des minutes, ça va être 60 fois 60. Pour mon aiguille des heures, moi, je sais pas. Je fais des multiplications. Donc voilà. Donc là, on commence à avoir un truc sympa et je vais vous montrer une propriété qui peut paraître stupide au début. Animation, PlayState, et on peut lui dire, bah en fait ton animation, tu la mets en pause. C'est pas très malin de faire une animation si on ne l'active pas. Mais on peut imaginer par exemple d'interagir par exemple sur un hash -over et tout, changer ces valeurs là. Pourquoi je fais ça Parce que je vais vous montrer le truc ultime de ce talk, c'est le seul truc qui est vraiment tricky. En fait, on peut lui donner un délai. Et si je lui donne un délai de une seconde, qu'est-ce qui va se passer Elle va attendre une seconde avant de démarrer. Si je lui dis moins une seconde, ça la décale. Et du coup, oups, excusez-moi. Si je mets moins 42, j'ai bien mon aiguille là où il faut. Tricks. Donc là, on fait un calque. Qu'est-ce qui va se passer On va faire moins une seconde multipliée par une valeur magique que je vais appeler délai. Et ça correspond à quoi, cette valeur délai Là, qui ont une idée C'est pas très compliqué. Hein C'est juste le nombre de secondes qui ont été écoulées depuis ce matin, 0 h 0 Donc, désolé, ça va être pas marrant à taper, mais on va le faire. Donc, ça fait var seconde, si je fais des bêtises, il faut me le dire en plus, hein, parce que plus 60 fois le nombre de minutes, Hop. plus 36 000 fois les heures. Un point virgule, baf. Ok, cool. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire on va aller là normalement ça c'est pas mal il me reste bah, le html à décommenter mon code paf et puis après je peux retourner dans mon css et puis donc là ça peut être un choix soit ma, ma, mon horloge elle est fixée à une date parce que je veux une, une heure précise soit non et elle est animée et j'ai juste besoin de lui dire paf euh, ton play state tu, tu il est classique en running. Alors là, ce qui est intéressant à voir, donc vous voyez que ça tourne. Essayer... Excusez-moi si j'espère pas vous faire vomir, mais là vous voyez l'aiguille la, la, des minutes, elle s'éloigne progressivement de mon curseur de souris. Donc c'est là où je meuble un petit peu. Il n'y a pas quelqu'un qui a une blague à sortir pour qu'on la voit bien Non. Ok. Bon, vous voyez, c'est lent, mais elle s'éloigne progressivement. Donc ça tourne tout et évidemment l'aiguille des heures encore plus lentement. J'ai oublié de vous faire un truc, qui est juste du style. En fait, tout à l'heure, on a été obligé de passer par des éléments supplémentaires, mais du coup, je vais... Malheureusement, ça a rajouté du code HTML, mais j'ai utilisé intelligemment pour mettre un petit peu de style. Donc, c'est exactement la même chose que je vous ai fait, j'ai juste mis des pseudo-éléments, pour pouvoir quoi Caser un petit cercle en haut et une petite ellipse au-delà pour, pour faire un truc un peu plus sympa. Il n'y a aucune difficulté dans le code, c'est juste que j'utilise le width partout, pour que ce soit en fonction de la dimension de ma largeur de mon aiguille. Il n'y a rien de, rien de complexe là-dessus. Très bien. Okay. Bon. Quelques fonctions, donc euh, euh, Bézier, Bézier par exemple, des, on peut passer des valeurs euh, autre chose que linéaire. donc ça c'est les noms des timing functions, des fonctions qui vont faire l'interpolation, et sur ce site vous pouvez faire joujou en positionnant vos fonctions, là. Donc là ça va être très rapide au début, puis ça va s'arrêter, puis après ça va réaccélérer à la fin. D'accord Ça va concerner mon bloc Magenta. D'accord Donc ça vous permet de maîtriser un petit peu votre fonction d'interpolation. Voilà. Maintenant, on va finir mon horloge, et on va mettre des petits marqueurs, donc j'ai choisi des chiffres romains. Euh, Là-dessus. Alors, comment on va faire ça Là aussi, en fait, je vais accélérer parce qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. C'est du code pour rien. On va rajouter des tics, des spans qui vont correspondre à des, à des petits tics, ici. Je les ai mis en doré, vous allez voir tout de suite. Et c'est la même philosophie que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on fait une rotation et on calcule, calcule en fait, bon, j'ai 12 tics, d'accord, et j'ai utilisé cette valeur count. Okay. Et après, j'ai mis un W avec un beau... Euh, un pseudo élément, encore une fois. Donc là, du coup, il ne reste plus qu'à rajouter ces tics. Donc là, on va span.tic. On peut mettre crochet style. C'est encore des sélecteurs CSS, hein, ça. On peut mettre deux points. Enfin, tirer-count. -tire et on peut lui mettre un petit dollar. Donc là, c'est un peu la magie des mètres. Dollar, ça va être la valeur de l'itération. Comme si on faisait des boucles fortes. Et donc, du coup, de 1 à 12. Donc voilà. Donc, on peut évidemment positionner ces valeurs de CSS, de, de ces propriétés, directement dans le HTML si on le veut. D'accord Donc, si je voulais faire mon horloge et pas utiliser l'heure courante, je serais juste ici à rajouter ça dans mon style. Des, les valeurs minutes, secondes, heures. Ok Je sauvegarde. Paf Donc, on voit bien que j'ai 12 W et avec un petit bloc doré qui était juste là pour vous montrer cette rotation. Et l'objectif, ça va être de remplacer ce W par mes chiffres romains. Comment on peut faire On va utiliser un truc qui s'appelle des counters. Counter, c'est counter, je récupère la valeur du compteur qui s'appelle tick. Je peux mettre n'importe quoi, comme on, Enfin, n'importe quoi. Voilà. Malheureusement, on n'a pas mis de valeur dans tick ça fait 0. Très bien. Mais ce que je peux faire, c'est qu'à chaque fois que je rentre dans le tick, ici, je vais incrémenter. Donc je vais faire increment counter tick. Ça va de 1 à 12. C'est cool ça. Alors, juste un petit truc. Chaque fois que je vais rentrer dans un tick, c'est bon là ouais. Chaque fois que je rentre dedans, ça va incrémenter. D'accord Bon, ça sert à faire les numéros de slides. Hein. Et pas grand chose d'autre, mais c'est marrant. Euh... Le problème, c'est que si j'ai deux horloges dans mon site, <rire> ça va commencer à 13, la deuxième et tout. Bon, pas de problème. Chaque fois je rentre sur mon horloge, ici, ce que je peux lui dire counter-reset. On peut lui pr préciser sa propre valeur, on peut lui préciser ses incréments, et tout ça, ça résout ce problème-là. Ça, c'est une fonction un peu magique. On oublie qu'on peut passer des paramètres supplémentaires, comme upper-roman, pour faire mes chiffres romains. C'est un peu la même chose que vos listes. Vous savez, vos listes, UL et tout, vous pouvez faire joujou avec. Je vais faire un dernier truc, qu'il me faut du temps pour ma conclusion. C'est que en fait, je vais vouloir mettre en valeur le chiffre 3, 6, 9 et 12. Ce sont tous des multiples de 3. C'est des maths, hein Il faut faire des maths pour faire du CSS. Et donc, du coup, je vais utiliser la, la, le sélecteur qui s'appelle n-child. Et je, je mets 3n. n, n va, valoir, va être incrémenté. Et ça va me permettre de sélectionner le troisième, le sixième, etc. Et là, ce que je vais juste faire, c'est que je vais changer l'opacité. Je ne vous ai pas montré, mais en fait, Medsic, je mettais volontairement une opacité de 0,5. Semi-transparent, et du coup, j'ai juste mis en évidence ces valeurs-là. Donc évidemment, on peut laisser libre cours à notre créativité à partir de ce moment-là, utiliser les before et after de mon cadran pour mettre une image en fond, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je vais m'arrêter ici, sur ce live code, pour continuer. Alors, voilà. Euh, je vous ai mis un lien sur la référence de Emmet. Vous avez vu que quand on maîtrise un petit peu ce petit, ces petits raccourcis, on peut très vite faire du HTML, sans que ce soit trop galère. Pour moi, on n'a pas besoin de pré de HTML. Bon, après, ce n'est pas mon métier aussi d'écrire des kilomètres de pages HTML. Souvent, c'est inclus dans les frameworks, donc c'est un peu différent. Je vous ai mis les liens sur plein de choses. Il y a... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on une... va pouvoir styliser, faire à peu près n'importe quoi comme valeur de compteur, et éventuellement les utiliser aussi dans vos listes. D'accord Pour remplacer par exemple vos boulettes par des emojis, chose indispensable, par exemple. Et ça, ça va s'appeler counter style. Pour l'instant, il n'y a que Firefox qui supporte, désolé. Vous avez l'exemple sur codepad mais vous avez aussi dans les slides. Et le seul truc, c'est que... Si vous avez vu là, j'ai utilisé count et un counter. Et mon idée originale, c'était d'utiliser juste le counter dans mes calculs. Et ça, c'est pas possible en fait. Donc quand je fais mes calculs, ici, j'aurais aimé dire counter de tic, en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'en fait, cette fonction counter, c'est un retour d'une chaîne de caractères. Et lui, le CSS, il fait bien les choses. Il ne va pas caster ça comme un sale en un chiffre, comme le frais JS. Et du coup, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. Il faudrait avoir une fonction de conversion de string vers int ou avoir un compteur qui produit une valeur euh, numérique, d'accord ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a des discussions là sur les specs, je vous laisse cliquer, regarder ce que les gens proposent et voir si c'est intéressant ou pas. Voilà, peut-être qu'un jour ça il sera. On pourrait faire le taf aussi en JS hein, s'il faut. Bon, on a fait du CSS, mais en fait on a fait du CSS super simple, parce qu'en fait presque tout ce que je vous ai montré, ça marche tout seul sur les navigateurs d'aujourd'hui. Donc quand je dis ça marche partout, ça veut dire à partir du 11, hein, en gros. La référence pour regarder ça, c'est le site can I use Vous le retrouvez aussi dans la documentation de Mozilla. Hein. Généralement, c'est les mêmes data, donc je vous ai mis toutes les propriétés. Tout ça, ça marche partout. Ce qui ne marche pas partout, c'est-à-dire sur les navigateurs modernes, c'est les CSS variables. Alors, Edge est à la traîne, pas de bol, <rire> dommage. Et pourtant, c'est super puissant. Alors juste, j'en profite pour vous rappeler, il y a moins d'utilisateurs de IE11, de personnes qui ont des problèmes de vue, de déficients visuels. D'accord Donc arrêtez de supporter IE11, faites de l'accessibilité. À la place. Vous supporterez plus de personnes. J'ai un peu honte parce que je n'ai pas été très accessible là, parce que mon horloge, en fait, il n'y a pas moyen pour un lecteur d'écran de savoir quelle heure il est. Bon, on a des alternatives pour les CSS variables. Si vous n'avez que des CSS variables statiques, vous pouvez utiliser du post-processeur du post-processing, qui vont automatiquement ajouter les choses. Vous pouvez utiliser du JavaScript si c'est dynamique, ou vous pouvez utiliser le polyphile. Okay Tout ça, ça marche très bien, il n'y a pas de problème, sur IE11 ça marche, hein. aucun souci. La conclusion. Alors, c'est la partie importante. À quoi ça sert, cette horloge Alessio <rire> <pas> <rire> Normalement, vous n'avez pas besoin de faire une horloge comme ça dans vos applications. Désolé. En fait, moi, si je fais ce talk-là, c'est pour parler de CSS et passer un bon moment. Et normalement, tous ceux qui ont fait suffisamment de CSS ont connu ces moments que j'appelle « what the fuck », où on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas et que ça devrait pourtant, et tout, etc. Et ça, ben, j'aimerais bien qu'on se pose la question pourquoi ça nous arrive. Et euh, j'aime bien dire ça, en fait. Il euh, euh, y a des personnes qui apprennent Rust, peut-être, dans la salle, ou qui savent Rust. C'est un langage, quand vous leur demandez qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce euh, que c'est bien Rust Ils vous racontent qu'ils se battent contre le borrow checker, c'est pas la peine de comprendre ce que c'est. À la fin, ils vous racontent qu'ils ont perdu, c'est le borrow checker qui avait raison, et en fait, ils vous disent ça avec la banane, le gros sourire, et ils sont tout contents. Et quand on fait du CSS, on se bat, bon, en général, on gagne parce qu'on fait des saloperies de HTML, en de trop, des trucs comme ça, on va filer des images, enfin on fait des trucs sales, mais à la fin, on râle sur le CSS, et peut-être qu'il ne faudrait pas. Pourquoi, en fait, il y a tous ces moments-là en fait. Historiquement, il y a des gros problèmes de compatibilité qui sont globalement plus vrais, même si ça existe encore, notamment Safari, et des fois un peu récalcitrant. Il y avait des problèmes de documentation. Aujourd'hui, Google, Mozilla, Microsoft font la documentation dans MDN, Mozilla Developer Network. C'est contributif. N'hésitez pas à contribuer, par exemple, à traduire des pages. C'est une bonne façon d'apprendre. Autre problème, on n'a jamais appris sérieusement le CSS. C'est un truc qu'on apprend sur le tas. Au mieux, on a eu un cours qui nous listait les propriétés, mais est-ce qu'on a appris sérieusement le positionnement et toutes les subtilités de positionnement qu'il y a dans le CSS Malheureusement, non. Enfin, en tout cas, ma, péri ma période, ça ne se faisait pas. C'est aussi le parent pauvre sur les projets. On va faire des efforts sur nos libs JS, nos couvertures de, de tests, plein de choses comme ça, on va faire des code reviews, on va faire des tests avec gestes et tout. Mais en fait, on ne prend pas le temps de faire ça bien en niveau HTML. Combien de fois on fait du refactoring sur du CSS La technologie est sous-estimée. Alors, on est prêt à payer cher des développeurs Scala, des, des, des BA, des, des, des experts dans des domaines. Par contre, pas prêt à payer cher des gens qui font du CSS. Et moi, je pense qu'il bon, y a un boulot là-dessus, de façon globale, pour changer ça. Comment on va faire ben, Il suffit d'apprendre, bien, ça prend du temps. Cool. on peut regarder des présentations, j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. C'était pas du CSS très avancé, mais il y avait plein de choses et c'était juste un petit peu utilisé astucieusement. Le mentoring, moi je trouve que c'est la meilleure solution, et même si... Alors, c'est génial si vous avez un expert CSS à côté de vous, vous pour vous expliquer plein de choses. Euh, par contre, euh, bah, si vous devez faire du CSS et qu'il n'y a personne qui est expert, n'hésitez pas à plusieurs, à vous poser la question, à réfléchir en groupe, faire du pair programming ce genre de choses, c'est une bonne idée aussi. Il y a des bouquins, moi je cite toujours CSS Secret, le bouquin de Léa Averrou, parce que c'est celui qui m'a aidé à mettre un petit peu tout ça en place sérieusement dans ma tête, puisque je connaissais plein de trucs et je ne comprenais pas, et en fait lui il m'a aidé. Et il y a les side projects, et c'est là où j'en viens, à quoi ça sert Ça sert à tester de faire ça, donc moi c'est le résultat d'un projet que je me suis amusé à faire, ça un week-end, il pleuvait, et je me suis amusé à creuser des idées et tout. Pourquoi c'est important les side projects C'est parce que sur les side projects, on peut se planter, on peut tester des trucs qui sont débiles, alors qu'on ne pourra jamais, il ne faut pas le faire, entre guillemets, sur les vrais projets. Il faut essayer de ne pas le faire. L'objectif de tout ça, c'est maximiser ce ratio, donc le wow sur what the fuck. Donc, pour moi, les deux sont importants. Ça veut dire qu'il faut, il faut diminuer les moments what the fuck, et ça, on ne le fera que en apprenant, en et augmenter les moments wow, et trouver, être créatif, et tout. Et ça, pour ça, c'est une super technologie, CSS. Dernier slide. Euh, pourquoi c'est important ce que je vous dis Parce que si on se pose la question, que sera le web demain Pour répondre à cette question, je sors le proverbe traditionnel africain, « Lorsque tu ne sais pas d'où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et en HTML ou en web, il y a une période, la période noire, une période stagnante, c'est la période IE6 aussi qu'on appelle, où en fait c'était la catastrophe. On pouvait rien faire de très intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des nouveaux usages, les smartphones, les nouveaux devices. On a eu une compétition sur les navigateurs Chrome, Edge et Mozilla, Firefox qui était là depuis longtemps aussi, qui a attiré les choses vers euh, le haut, le respect des standards, l'amélioration des performances, tout ça. Il y a eu une, une communauté pour faire du web, des frameworks. Aujourd'hui, on en est à Angular, React, vue, on va dire schématiquement. Demain, est-ce que ce sera du, du Web Component, LitElement Essayez LitElement, c'est génial. Euh, ou du Svelte, ou des choses comme ça, j'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que si jamais vous n'avez pas les bases, ben vous allez toujours lutter. Et ces fondations, HTML et CSS en particulier, pour moi, elles sont super importantes. Bien maîtriser les aspects sémantiques du HTML, et plus on fait du HTML sémantique, plus on a besoin de CSS pour bien positionner nos choses. Et à la limite, si dans ces trois éléments, vous devez en oublier un, c'est le JavaScript. Alors, apprenez-le quand même hein. Mais on va dire que c'est celui où je suis le moins sûr qu'on l'utilise dans dix ans, en fait. Puisqu'il y a des alternatives, ReasonML, euh, ou Helm, ou, euh, ou euh, peut-être qu'on fera du, du, du WebAssembly, enfin j'en sais rien. Ce euh, qu'on fera dans dix ans, mais c'est celui où il y a le moins de chances que ça reste, pour moi. Alors qu HTML, CSS, ça restera. Quelle que soit la façon dont on écrit le CSS, ça restera, il faudra. C'est pas parce qu'on fait du CSS in JS qu'il ne faut pas connaître le CSS. Hein. C'est juste une façon de l'écrire différente. Merci. Euh, normalement, toutes les bonnes présentations CSS ont une licorne. Ça n'est malheureusement pas suffisant. Vous pouvez télécharger les slides. Et si vous avez des retours, des euh, interrogations, vous avez aimé, pas aimé, vous, vous avez des idées farfelues, n'hésitez pas et faites-vous plaisir avec du CSS, et changez un peu. Euh, si vous, vous trouvez que c'était une technologie un peu déprimante, moi, essayez de le prendre dans le bon côté. Soyez créatif avec. Merci. Le temps est coulé, mais je peux répondre aux questions. Ou ici, un tête-à-tête, -tête, si vous voulez aussi. Ou tout à l'heure, avec une bière. Ce sera plus facile pour moi. Merci.